Bonjour, c'est Michael, directeur créatif de chez ProNames. Euh, je voulais t'expliquer un peu les idées derrière la nouvelle collection « Shape your future » de ProNames. Euh, Aujourd'hui, chacun a vraiment le pouvoir de déterminer son propre futur, c'est-à-dire que euh, on a vraiment la, la possibilité de changer sa vie, sa carrière, son look euh, et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a développé la collection Shape Your Future qui donne vraiment les, les couleurs de, du futur. Parce que chez Prenez, on trouve ça quand même très important quand on prend le futur dans ses propres mains qu'on a les mains bien manucurées, bien soignées. Pour Shape Your Future, on propose une nouvelle euh, palette de couleurs euh, et on prend une distance des couleurs très flash, très lourdes, très fortes et on propose des couleurs euh, assez doux et euh, grisées. Et ce sont vraiment des couleurs qu'on va retrouver sur les, sur les catwalks dans les tendances de la mode euh, de cette saison. Surtout chez les marques qui proposent des looks assez épurés, assez minimales, euh, C'est là où on va trouver les mêmes tons de, de couleurs. Euh, parce que ces, ces tons là, ils, ils sont en même temps assez humains et doux. Et en même temps, ils ont un aspect euh, futuriste et technologique. Euh, ce sont des couleurs qui se retrouvent un peu au milieu des autres couleurs, c'est à dire que ce ne sont pas des couleurs euh, qu'on peut euh, identifier assez facilement parce qu'ils sont assez euh, sophistiqués, c'est à dire qu'il y a toujours une combinaison des aspects un peu chauds et froids en même temps dans, dans, une, euh, dans une couleur. Euh, si on passe aux couleurs, même on a d'abord Eat Clean, Train Dirty un taupe, mais avec un, une base assez rose donc je, je l'avais dit déjà ces tons là, ils sont sophistiqués donc c'est pas un, un gris ou un taupe simple non, il y a un aspect rose là-dedans puis il y a le Victory Lab donc euh, là c'est un Bordeaux mais un Bordeaux rosé donc il y a un ton rose dans le Bordeaux un peu framboise même puis le Miracle Morning, là c'est euh, le bleu, le bleu clair, mais un peu euh, argenté, même grisé, un, un, un aspect gris là-dedans. On a I Did It on Purple, c'est le purpre ou le rose, c'est un peu au milieu des deux. Euh, lila, mais un peu plus gris que le lila quand même. Euh, et là, c'est vraiment, un, vraiment une une couleur tendance qu'on va retrouver non seulement dans la beauté mais aussi dans la mode et même dans le design euh, même dans le design technologie on va retrouver ces couleurs euh, euh, très souvent dans, ce, dans ce, cette saison Deep est un brun chocolat mais de nouveau avec un aspect gris et même purpre en dessous il y a Finalement, le a better blue, donc un bleu meilleur, c'est-à-dire c'est un bleu marin avec un, avec un aspect gris, purpre de nouveau. Ici, on a d'abord les couleurs longwear, donc ce sont nos vernis euh, longwear, c'est-à-dire qu'ils ont une durée vraiment super long, euh, jusqu'à une semaine de, de, de, de, de tenue. Euh, et toutes les teintes de Shape Your Future, on les propose dans la qualité longwear. Puis, euh, les couleurs, j'ai dit déjà euh, qu'ils ont tous un aspect froide et chaude euh, dans la même teinte. Et c'est pourquoi qu'ils font très bien ensemble. Donc ils, les couleurs sont très harmonieuses entre eux. Euh, et c'est pour ça qu'on propose un look ongles ton où on va combiner les deux couleurs de la collection ici on a le, le, purpre, le rose purpre ensemble avec le, le, le bleu marin euh, et chaque couleur on, on la propose dans la qualité longwear la qualité soap polish et la qualité gelac euh, les produits et les couleurs euh, shape your future